Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère qu'on m'entend bien, que vous êtes tous en forme et frais pour faire du Wikidata pendant un peu plus d'une heure. Ce soir, j'ai envie de vous parler de plusieurs outils, des gadgets, des scripts, ce genre de choses pour euh, pour aider euh, à la contribution, à l'efficacité à tout ce qu'on veut autour de Wikidata. Euh, J'espère ça va vous plaire. Euh, je vais vous présenter les outils que moi j'utilise, que moi je trouve utile. Euh, ça ne veut pas dire que la liste est exhaustive. au contraire, euh, il existe une foultitude de gadgets euh, autour de Wikidata. Donc n'hésitez pas aussi dans le chat sur Twitch à me proposer vos à vous proposer vos idées, vos gadgets préférés. Euh, ça sera intéressant de les partager. Peut-être que je vais en découvrir. Peut-être qu'il y en a que je connais mais que j'utilise pas pour une raison X ou Y. Euh, donc n'hésitez pas. Bonsoir, euh, I'm Lolive. Effectivement, je pense à enregistrer et à mettre sur YouTube. Alors je pense à enregistrer. Mettre sur YouTube. j'ai pas encore repris mes bonnes habitudes de mettre sur YouTube directement. Mais euh, c'est prévu, je vais le faire. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui me regardent euh, sur YouTube en décalé ou qui re-regardent des anciennes vidéos, elles sont là pour ça. Je sais qu'il y a aussi des gens qui me regardent sans être connectés sur Twitch, euh, qui n'ont pas accès au chat pour une raison X ou Y, c'est pas grave. À la limite, sur YouTube, il y a aussi un espace commentaire euh, dont vous pouvez profiter, vous pouvez utiliser pour euh, laisser vos messages. Salutations, euh, Natarchive aussi. Euh, j'espère que ça va bien de l'autre côté de l'atlantique voilà euh, à plat sans plus tarder je change les paramètres pour passer face écran voilà euh, wikidata bon vous connaissez voilà la page d'accueil classique il euh, n'y a pas de, de différence par rapport à d'habitude euh, aujourd'hui on sera plus sur wikidata que sur du sparkle pur d'ailleurs euh, Première chose à faire et à dire, c'est que euh, les gadgets, quels qu'ils soient d'ailleurs, euh, s'utilisent quand on est connecté sur son compte. Donc la première chose à faire toujours c'est de se connecter sur Wikidata. Euh, c'est le même compte que sur Wikipédia ou autre, il hein, suffit de se connecter. Euh, mais les gadgets ne fonctionnent pas sans se connecter. Ça, c'est le premier point essentiel. Et euh, la plupart des gadgets vont se trouver ici. Donc en haut, quand vous êtes connecté, vous voyez votre nom. Alors je vais peut-être agrandir un peu. Hop là. Donc on voit que je suis connecté avec mon compte Vigneron, que j'ai mis l'interface en français. D'ailleurs, c'est pas vraiment un gadget, mais c'est une spécificité de, de Wikidata par rapport à Wikipédia, par exemple. Vous pouvez choisir la langue de l'interface. Et du coup, euh, d'ailleurs, on se rend même plus compte une fois qu'on est connecté en français. Toutes les pages, toutes les documentations, euh, la plupart des choses sont. En français, si elles ont été traduites, mais sur Wikidata on a un bon bon taux de traduction. <coughs> Donc voilà, se connecter par langue. Puisque je parle des langues, toujours euh, un truc utile, c'est que quand on est connecté, on a une page utilisateur, et sur sa page utilisateur, on peut indiquer ici les pages que le euh, enfin, à l'aide d'un modèle, on peut indiquer les langues que l'on pratique. Donc moi par exemple je suis nativement francophone et je parle très bien le breton et l'anglais, un peu moins bien l'allemand, et encore moins bien euh, l'italien, l'espagnol et l'ancien moyen français. Euh, mais j'ai des connaissances donc que je demande à les afficher. Et donc je les affiche l'un pour la communauté, pour les gens qui voudraient interagir avec moi, ils savent quelle langue ils peuvent utiliser pour me contacter dans l'onglet discussion par exemple. Mais ça a aussi une autre utilité très directe, c'est qu'on prend un élément, l'interface sera dans les langues que l'on a indiquées ici. Donc là, vous voyez français, breton, anglais, allemand. allemand c'est ça, DE. Donc c'est les codes langues à chaque fois. DE pour Dutch, euh, allemand. Et si je vais par exemple ici sur le petit bouton élément au hasard, on voit que mon interface reprend ici français, breton, allemand, anglais, euh, espagnol, italien. Celle que j'ai indiquée, en fait. Euh, ce qui est très pratique parce que quand je veux modifier une langue que je parle, je n'ai pas besoin de descendre dans toutes les langues saisies. Euh, il peut y en avoir beaucoup. Alors là, c'est pas le cas parce que ça existe le libellé qu'en anglais. Mais si je vais sur euh, Paris, par exemple, vous voyez qu'il y a beaucoup de langues. Là, elles sont toutes renseignées et hop là, le temps qu'il apparaisse. Toutes les langues saisies ici, vous allez voir que voilà il y a en Atché, en nadiguéen en, en Arabe-Tunisien, en africain, en africain en amérique, en voilà, on a qu'un en amarican, en amarangonais, on a la, la la lettre A il y a déjà tout ça. Et après beaucoup, beaucoup, beaucoup de langues. Et si je voulais modifier, euh, de là retrouver la langue que je comprends ou que je veux euh, utiliser, euh, bah, parfois il faut euh, descendre très, très bas pour retrouver celle qu'on veut. C'est pratique d'avoir directement en haut au départ les langues que l'on parle. Ah, J'ai pris Paris, mais par exemple si je prends Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, j'ose espérer que ça va être aussi en beaucoup de langues. Oui, c'est dans pas mal de langues aussi. Euh, Qu'est-ce que je peux prendre euh, qui serait dans beaucoup de langues, mais pas en, pas, pas en breton par exemple. Euh, euh, bah, la bibliothèque du patrimoine de Clermont-Ferrand. Où je suis actuellement voilà, bibliothèque du patrimoine de clermont ferrand euh, ben voilà par exemple celle là elle existe dans plusieurs langues mais euh, pas en espagnol en, en italien si je voulais rajouter je peux là. Euh, en breton comment on pourrait dire les vrais avec un métropole clairement ouvert métropole ça, ça se traduit pas c'est un nom propre hein. euh, d'ailleurs ici on voit que en allemand c'est mis en français ah bah voilà tiens plus typiquement là je veux que ça commence par eine bibliothèque et il a été décidé de ne pas commencer par une bibliothèque l'article on dit pas une bibliothèque or e special collections donc on retire le ein voilà facilement je peux trouver comme ça les langues que je veux que j'ai indiquées grâce à ma page utilisateur euh, puisqu'on est là on voit que par rapport à une une, une page classique quand vous n'avez pas les, tous les gadgets activés, on a plusieurs gadgets là. Par exemple, il y a Ricoin ici qui est présent. Ici, vous voyez que là, il y a des petits noms qui apparaissent sous les, sous les noms des, sous chaque libellé ou sous chaque information ici. Qui a renseigné nature de l'élément, c'est Pierre Tribou. Partie 2, Pierre Tribou, etc. Une image. Un pays une localisation administrative voilà il ya beaucoup d'informations et sans avoir besoin d'aller dans l'historique je vois tout de suite qui a ajouté euh, cette information donc ça c'est typiquement c'est un exemple de ce que peut faire un gadget et comme je disais les gadgets euh, se trouvent dans les préférences hop là j'aurais dû courir un... deuxième onglet ça aurait été mieux que je vous montre en parallèle l'élément et l'onglet donc préférence pareil en dehors des gadgets vous avez déjà tout un tas de, de paramètres que vous pouvez choisir par exemple la langue par défaut c'est le français pour moi euh, je peux indiquer mon genre pour qu'il quand il m'adresse des messages le logiciel me parle en français et, et me genre correctement Alors, on peut changer sa signature recevoir des courriels etc etc etc, etc. il y a beaucoup de choses disponibles il euh, y a plein d'onglets que je vais pas forcément tous détailler, mais celui qui est intéressant ici pour nous, du coup, dans les préférences, c'est le gadget. Et vous voyez plusieurs gadgets qui sont euh, que j'ai activé Et du coup, je parlais du gadget pour euh, indiquer les contributions. Et j'ai un trou de mémoire au bout de 10 minutes d'un truc déjà. Excusez-moi. Euh... J'ai comment il s'appelle ce gadget C'est pas un gadget justement sur. Je suis bête, c'est pas un gadget dessus. Hein. C'est pas un bon exemple de commencer par celui-là. Hein. Euh, je reviendrai dessus tout à l'heure hein, du coup. Euh, touc, touc, touc. On va en prendre un simple. Euh, il y en a qui sont cochés par défaut, là donc là j'en vois pas, en l'occurrence, mais bon. Euh, tiens, pour rester sur du sparkle. Oui, merci à Charazin dans le chat de me confirmer que c'est bien dans un script. C'est dans... pour ça que je vous montrerai les scripts juste après. On va rester sur les gadgets simples pour l'instant. Euh, on va parler de Easy Query par exemple pour commencer. Un outil pour ajouter une icône pour trouver les, les éléments avec les mêmes, euh, les mêmes euh, déclarations. Alors concrètement, c'est les trois petits points qui sont ici. Vous en avez après chaque valeur, en l'occurrence, ou, ou qualificateur, mais c'est une valeur, le qualificateur. Et euh, ça me permet de retrouver rapidement tous les éléments qui sont communs, qui sont similaires, qui ont la même déclaration. Donc là, par exemple, je suis un élément euh, sur euh, nature de l'élément bibliothèque patrimonial. Et en cliquant ici, en un coup d'œil, il va m'apparaître, euh, il va me faire apparaître directement dans l'interface. Il va chercher une requête Sparkle, il l'a fait pour moi tous les éléments qui sont aussi indiqués comme bibliothèque patrimoniale donc par exemple la européenne Figuren Theater centrum bibliothèque ok mon allemand est catastrophique mais vous avez compris que c'est du coup le centre des personnages de théâtre européens. bibliothèque voilà et je peux facilement comme ça rebondir pour trouver des éléments similaires typiquement si vous savez pas comment créer un élément et que vous voulez voir des éléments similaires pour avoir une idée de ce qu'il faut rajouter bah, vous pouvez, voilà, avec ce petit gadget, les trouver facilement. Et là, il vous les montre dans l'interface. Je peux fermer si je veux, mais je peux rester sur cette requête et l'ouvrir ici avec le bouton pour qu'il me l'ouvre dans un nouvel onglet ou directement dans un nouvel onglet. Il le fait bien. Il me fait la requête Sparkle pour moi, et comme ça, j'ai pas besoin de réfléchir. Je peux lancer ici ma requête et les voir facilement. Et après, du coup, si je veux repartir de cette requête et ajouter par exemple. Je ne veux que ceux qui sont situés en pays France. WD France. Et comme ça, je peux les avoir facilement. Les bibliothèques patrimoniales de France. D'ailleurs, il y a un gros manque parce que je sais qu'il y en a plus que ça. Actuellement, il n'y en a que deux d'indiquer la bibliothèque de la Société Polymatique et la bibliothèque du patrimoine. Donc, euh, voilà. Easy Query, ces trois petits points qu'on trouve, c'est un gadget classique à activer. Euh... Qui est fort pratique je trouve pour naviguer et rebondir d'éléments en élément acharazin nous dit dans le chat que easy query aussi très utile pour faire une requête sur une date de naissance ou décès par exemple qui sont un peu galères à formater très bon exemple alors ici est ce que j'ai une date de création je crois euh... non j'ai pas de date on va prendre Qu'est-ce que je peux prendre avec une date de naissance? On va prendre Victor Hugo, hein, mon exemple type quand je ne sais pas quoi choisir. Écrivain, poète et homme politique français. Je vais descendre jusqu'à Victor Hugo, date de naissance. Voilà, Donc, Victor Hugo est né le 26 février 1802 et euh, il me crée oh, un team bug ici la subclasse pourquoi c'est pas mis correctement, le sup est mal compris, et parce que le sup est entre des guillemets là ici et là ça, ça ne va pas. Mais donc du coup j'ai d'autres personnes qui sont aussi nés le même jour, 26 février 1802, Victor Hugo évidemment puisqu'on est dessus, mais rémi Armand Coulier Gravier, Couvier, euh, Rosé Fabio Melgar Valdivieso José Martin d'Akour Jobim, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Godfrey, Neuschmitter, etc, etc. etc Joseph Carrière, Maria Arkadevnia, Fürsting, Ok, ça, ça sent une personne russe. Et là pareil, je peux ouvrir la requête. Et du coup, effectivement, voilà il y a le formatage. Hein, hein, Quel formatage là pour une date précise Pour d'autres formatages de date, on fera différemment, mais. Euh, voilà avec le fameux XSD 2.0 Time qui est pas facile à se retenir, que je me souviens pas. Euh, et je peux refaire ma requête ici. Et là pareil, je pourrais indiquer. Euh, du coup, maintenant j'ai une requête, je peux la compléter. Partir de ce début de requête et bouche. Parce qu'easyQuery fait les requêtes euh, simples. Euh, et il permet de, de voilà de compléter après si je veux ajouter des lignes euh, et je veux les éléments euh, par exemple, je veux leur, euh, leur nationalité, pays de citoyenneté, pays. Et donc là, je peux relancer euh, si je pense à mettre pays, c'est encore mieux. Voilà, et donc je sais qu'il y en a deux qui sont français, puis les autres pays. Je peux même mettre pays label si je veux. Faut que je change ça par contre, voilà comme ça, et item label. Voilà, donc France, Pérou, Brésil, et il y en a deux en Allemagne. On a facilement le résultat. Bonsoir, nous euh, on On peut voir l'enchaînement des langues dans spécial. Oh, tiens, bah voilà, j'apprends un truc ce soir. Spécial, mal Je vais faire un copier-coller, ce sera plus simple. Voilà, qu'est-ce qui me fait Je je vais copier directement dans l'URL. L'enchaînement hein, des langues de repli, alors les ouais ce qu'on appelle le fallback, fallback en anglais en France, langue de repli. Bon, c'est pas forcément le terme le plus avoué, mais au moins c'est clair. Hein donc, ça veut dire que quand il trouve pas en français, il me donne en breton. Puis s'il trouve pas en breton en anglais, puis en allemand, puis en espagnol, puis en italien et français, moyen, fran... moyen français, ancien français, hein, il me le met pas parce que soit il y a une limite de nombre ou plus probablement il connaît pas ces vieilles langues. Bon, ça c'est pas grave. Ben, il n'y a pas l'interface en moyen français je suis bête donc il peut pas mettre l'interface dans cette langue il peut même mettre dans les libellés mais pas partout ok you oui on apprend tous les jours des choses euh, voilà je vais retourner dans mes préférences voir ce que j'ai comme un gadget qui serait intéressant de vous présenter euh, merge c'est le premier c'est pas par hasard c'est un outil qui est assez simple aussi je le montre tout de suite pour fusionner des éléments. Il arrive, c'est assez rare, heureusement, mais ça arrive quand même assez souvent, même si c'est rare, euh, qu'il y ait plusieurs éléments sur la même chose. Bon là, c'est pas le cas, mais imaginons que ça, ça soit un doublon d'autre chose. Ici, voilà, j'ai un fusionné avec qui montre une petite fenêtre, et je peux mettre, euh, par exemple, c'est une chose que Q142, et je peux dire euh, SEM Concept, par exemple. Et je pourrais cliquer sur fusionner pour dire, euh, hop là, débrouille-toi, mets-les ensemble. Euh, du coup, voilà, ça c'est très pratique pour fusionner, euh, pour le faire en quelques secondes, c'est pratique. Euh, même si c'est pas courant, c'est bien de pouvoir le faire en un seul clic, de pouvoir fusionner. Enfin, deux clics puisqu'il faut appeler la fenêtre, rentrer les valeurs et fusionner. Deux clics techniquement. Mais euh, il y a justement une demande de fusion sur le bistrot. Ah bah ben, voilà. Eh ben on va faire une demande de fusion sur les bistrots. On va regarder, effectivement, parce que avant de fusionner, il faut toujours faire attention. Euh, parce que fusionner, ça se fait en un clic. Défusionner, ça peut être un peu plus compliqué. Alors, l'article Freux syndicalisme fasciste. Hum, sujet réussissant. Et l'article en italien. Syndicalismo fascista. Effectivement, au nom, ça a l'air d'être la même chose. Donc c'est potentiellement une fusion. Par contre, après, il nous dit l'article en français a sa propre catégorisation et déjà lié à un autre élément. Peut-être faut-il fusionner. Ah, attends, ça, cet élément, c'est lequel On va mettre là. Ça, c'est syndicalisme fasciste. Et là, effectivement, il est qu'avec le français. Euh... Et celui-là, il a un élément Wikidata qui est différent. Fasciste syndicalisme en anglais aussi. Bah oui, ça a l'air d'être effectivement la même chose. <coughs> Je ne sais pas si dans le chat quelqu'un voit une différence, mais j'en n'en vois pas. Syndicalisme fasciste, syndicalisme fasciste, hein, c'est bien la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, ce que j'aime bien, c'est faire un petit tour dans l'historique. Donc ça, c'est un truc qui a été créé en 2013 et lié les uns aux autres. Et ça, ça a été fait après en 2020 par... Donc à mon avis, quelqu'un a créé l'article Wikipédia après coup. Ça doit être un article qui doit être créé en 2020, je pense. Euh, voilà, créé par Foury en 2019, fin de septembre 2019. Et il n'a pas été raccroché tout de suite. Donc du coup, après, il y a un robot qui est passé plus tard. Euh... Ben du coup, euh, effectivement, il y a eu un doublon. Donc, on peut revenir dans les deux éléments. Et du coup, ce qui est bien avec le gadget merge, c'est qu'on peut partir de n'importe lequel des deux, il va se débrouiller euh, l'un dans l'autre ou l'autre dans l'un. Lui, il va se débrouiller à fusionner dans le nombre le plus petit, qui est la politique qui a été décidée. Donc, fusionner avec, et on peut dire que c'est le same concept. Fusionner. Tchou tchou tchou tchou. Là, ça tourne, il deux petites secondes normalement. Euh, ne me fait pas mentir, deux secondes. Voilà, et donc là, voilà, on a euh, les informations qui viennent d'un côté et de l'autre. Et on voit que les quatre euh, sont maintenant ensemble. Parfois, après une fusion, faut vérifier les choses. Là, par exemple, pourquoi il est deux fois ici euh, Il me dit que c'est pas normal qu'il y ait deux valeurs. Normalement, il y en a qu'une, mais je pense que vu qu'on a eu un doublon en Wikidata, il y a eu aussi un doublon dans. il y a un doublon ici donc euh, faudrait attendre que google euh, résorbe son doublon de son côté voilà et donc le deuxième là hein, vous voyez que l'ancien numéro nous redirige vers le nouveau numéro le plus grand vers le plus petit comme d'habitude voilà un exemple de fusion donc euh, je vais répondre rapidement sur le bistrot effectivement il s'agit du il s'agit du même concept j'ai fusionné les deux éléments et on va mettre voir help merge slash fr pour plus d'infos sur la façon de faire euh, la fusion j'aime bien normalement la laisser à d'autres le faire eux-mêmes pour apprendre mais bon là c'était l'occasion de vous montrer aussi donc euh, j'ai appris à vous plutôt qu'un msbb qui est euh, ne vient pas forcément souvent sur Wikidata donc voilà ah bah voilà Jura a répondu entre deux pour fusionner voir c'est exactement ce que j'ai mis ici et par contre je vois que j'ai un lien rouge help oui help avec un L oups heureusement c'est un wiki on peut changer parfait et puis du coup on a répondu en même temps tant pis hum, voilà euh, en préférence, qu'est-ce qu'il y a d'autre auto dit Bon, ok, la bannister search, ça c'est déjà peut-être moins intéressant. Request deletion, pareil, on en a pas so souvent besoin, mais c'est au même endroit. C demande de suppression, on peut cliquer ici et pareil, il nous dit euh, pourquoi. Euh, alors c'est toujours mieux de le mettre en anglais, because euh, it's vandalism, par exemple. Et puis on peut cliquer ici pour demander la suppression. Bon, là je le fais pas parce que ça a l'air très bien, c'est pas un vandalisme du tout, celui-là Mais on peut demander une suppression en un clic. Euh, pareil, c'est assez pratique. Euh, c'est assez rare d'avoir besoin de supprimer, mais les moments où on a besoin, c'est tellement plus pratique de pouvoir le faire en un clic plutôt que. Voilà. Petit euh, contrôle. Quel shortcut Quelqu'un en parlait dans le chat tout à l'heure, celui-là, je crois. Quel shortcut C'est simple et efficace. Je ne suis pas. Oui, si on aime effectivement, moi j'aime bien pourtant les raccourcis clavier, mais la page n'est pas si compliquée que j'en ai besoin. En général. Euh... Moi je vais l'activer quand même. Hey, Donc ça me montre pour l'activer. Du coup, à chaque fois on coche et on enregistre les préférences, et du coup, il vous les garde, il vous le remet. Ça a pour tout ça. Après, il y a des choses différentes. Dupliquer les il est pas mal celui-là aussi pour euh, copier coller des références, pour copier les références et les ajouter. Euh, du coup, si on a un endroit où ce qui est, voilà, ici il y a une référence et du coup j'ai un petit bouton qui apparaît en plus ici qui me permet de copier et ensuite je peux aller ailleurs et euh, du coup aller dans les références et euh, coller la référence ici si je veux. Bon alors, en l'occurrence il a mis déjà la même référence partout donc j'ai pas besoin de le rajouter. Mais si elle manquait quelque part et que c'est bien indiqué sur la même source, hein, sur la même référence, euh, il est très pratique ce de référence. Easy query, je viens d'en parler. Current date, bon c'est un petit gadget euh, un peu bête et méchant pour ajouter les dates de consultation. Justement quand on travaille sur la référence, voilà pour euh, date de consultation. Euh, bon, là c'est un peu idiot comme euh, exemple, mais je peux le rentrer ici, date de consultation. Et il me remplit automatiquement la date d'aujourd'hui parce qu'à priori si j'ai été voir un site c'est que je l'ai consulté aujourd'hui donc il me met automatiquement le 21 septembre 2021 ça permet de gagner 4 6 8 10 caractères à ajouter en On a pas besoin d'avoir ajouté il me le préremplit. Pré et si jamais c'était pas bon ah mais c'est quelque chose que j'ai vu hier il me le rajoute j'ai juste à changer un jour facilement voilà bon, là, je touche pas à ça parce que c'est un exemple et comme euh, le, enfin Louzona en parlant le chat, il y a aussi Ricoin, Relative Completeness Indicator, r c o i -N, voilà comme ça, ReCoin, euh, qui est un petit script qui permet de tester la complétude des informations. Donc euh, voilà la complétude relative, indicateur de complétude relative, si on traduisait en, en français, uh, indicateur de complétude relative. En français, ça ferait Incor, qui n'est pas très joli. une corée C'est euh, un nom propre. On va laisser ReCoin en, en anglais. C'est pas plus mal. Euh, si je vais sur un élément au hasard, ça se présente en haut de la page. C'est le fameux voilà, propriété de temps les plus pertinentes. Donc, il va aller sur un, un sur chaque élément, il le fait apparaître. Et en fonction de la nature de l'élément, donc ici nature article scientifique, si je clique ici. Il va me proposer des choses à ajouter, alors là en l'occurrence, il a rien à rajouter, dommage. Euh, il a rien à me rajouter, c'est dommage. On va aller voir un autre élément plus tard, il y aura peut-être des choses à ajouter. Et surtout, en fait, euh, vu qu'il n'y a rien à rajouter, c'est que c'est bon. Et on voit ici que l'indicateur est vert. Cette page fournit des informations complètes, euh, donc il met en vert. Si je vais sur un, un élément, élément au hasard. Voilà. Celui-là, par exemple, il y a peut-être un peu moins d'infos. Ah non, il y a l'air d'avoir beaucoup de choses aussi. Mais on voit que sinon, on voit qu'il y a beaucoup moins. Je n'ai pas besoin de descendre à la limite pour voir s'il y en a beaucoup ou pas. On voit que l'indicateur ici est orange. Ou oh, il en manque. On pourra en mettre plus. Et si je clique sur Recoin, s'il veut bien. Alors parfois, mon ordinateur est un peu lent et je fais beaucoup de choses. On voit d'ailleurs qu'au chargement de la page, parfois ça met un peu de temps à apparaître. Voilà. Donc là par exemple voilà il manque la euh, localisation administrative qui est présente 87% des fois donc c'est quand même étrange que ça manque <coughs> euh, école primaire en Corée du Sud, ok euh, je vais pas pouvoir ajouter parce que je ne connais pas ce truc hein, du tout. Euh, <rire> je suis coincé ici. Alors peut-être que. Ici, on va avoir une info. Je ne parle pas du tout coréen, donc on va tricher. On va faire traduire sur Google. On va prendre la page. Je pense que ça doit être une info, peut-être ici, mais euh, mon coréen est beaucoup trop mauvais. Détecter la langue et traduire la page. Pourquoi il ne veut pas me mettre la traduction de page Depuis le coréen, donc un pays, emplacement, emplacement, ça doit être ça du coup. si suis... ouais. j'avais raison, donc c'était bien ça. On va ouvrir les deux, on va voir. Vu que je ne parle pas coréen, donc ça, c'est ça l'air d'être plutôt une région. Là. Voilà, Et ça, ça a l'air d'être plus petit. Donc si je vais sur Wikidata, est-ce que c'est là Wikidata, c'est là. Chunju ville de Corée. Voilà, je sais en quelques secondes que je peux l'ajouter. Donc là, voilà, il me dit ici. Et il me propose aussi un petit plus où je peux mettre comme ça facilement. Chunju publish. J'ai pas besoin de descendre en bas. D'ailleurs, voilà, on voit, il l'a mis ici. Mais sinon, normalement, il faudrait que je fasse ajouter une déclaration. Euh, localisation administrative. Localisation administrative. En plus, euh, voilà, il le met ici. Et Chunju, comme ça. Euh, c'est bien, c'est pas très compliqué quand on a l'habitude, on se fait facilement. Euh, mais vu qu'il nous propose avec le petit plus ici, c'est tellement plus pratique. Et puis du coup, voilà, on voit qu'il a disparu et qu'après il nous propose le suivant, code postal. Bon, là, voilà, je vais pas rentrer dans les codes postales et autres euh, parce que en plus la ville a potentiellement plusieurs codes postaux et qui est pas le même pour la commune, euh, le nord et le sud de la commune par exemple de la ville. Euh, donc euh, bon, voilà. Je... En dessous. Non, mon courrier n'est pas suffisant. Voilà. Adresse, organisation mère, courrier, comté historique, lieu. Ouais, non, tout ça, je connais pas. Je vais pas pouvoir ajouter facilement. Et donc, il propose un petit plus quand c'est un élément qui pointe vers euh, autre chose que voilà. Je peux mettre Paris, par exemple. Pouf. Donc là, c'est pas une bonne idée, mais voilà. Euh, il me propose pas le petit plus, par contre, quand c'est pour euh, du plein texte ou un chiffre, code postal, adresse. Ou courriel format de, euh, truc euh, là il connaît pas ça encore dommage mais bon euh... Alors, nous lousona même pas d'un script ça tombe bien on va regarder les scripts juste après mais erwan aussi nous parle de nice nice commune française Et effectivement pourquoi alors tout ça souvent c'est du JavaScript, c'est ce qui explique le JavaScript parfois, mais un peu de temps à charger. S'il <coughs> si veut, voilà. Et donc il nous les propose dans l'ordre. Par exemple division électorale, il nous le propose, il dit que 83% des communes proposent. Puis après on voit que très vite voilà archivé par 7%, distinction machin, etc. Et tu vois, comme le disait erwan il propose gentillé dont on a parlé la semaine dernière je crois ou la semaine d'avant déjà euh, mais il nous dit qu'il est présent que 2% des fois donc à la limite c'est peut-être pas une bonne idée de le mettre et en l'occurrence comme on en a discuté l'autre jour euh, gentilier c'est plutôt pas une bonne idée de le mettre euh, avec cette propriété là maintenant avec les lexems on a une façon de le faire mieux que ça ce qui explique pourquoi le chiffre est aussi bas et quand on descend voilà le dernier date de première mention écrite Alors là pour le coup c'est intéressant euh, mais c'est à 0,57% quoi donc euh... Euh, c'est pas pertinent de le mettre ici. Euh, voilà, Donc vous pouvez sélectionner. Vous n'êtes pas obligé de tout remplir. Tout est pas forcément toujours pertinent. Tout est pas genre simple. Par exemple, division électorale il y a peut-être plusieurs divisions électorales à Nice qui expliquent pourquoi. Euh, oui, notamment les cantonales, forcément. Elle doit être dans plusieurs élections. Je sais pas comment ça fonctionne exactement. Mais c'est peut-être pour ça que c'est pas rentré. C'est peut-être volontaire et voulu. Archivé par, par contre, euh, il doit y avoir, hein, par exemple, archives municipal. archive municipales, archives municipales de Nice. Ah, il connaît pas les archives municipales de Nice. Non, il connaît pas. Donc c'est pour ça qu'il peut pas le mettre. Les divisions euh, électorales, c'est quoi en France Ben, imitons, regardez, hein. -ce il va regardez. Qu'est-ce qu'il attend Parce que des divisions électorales, il y en a plusieurs, hein, parce que pour une élection nationale, euh, locale. Euh, cantonal départemental, enfin territorial. maintenant on dit, etc., etc., etc. Il y en a plein. Donc est-ce qu'il y a un exemple français Il n'y a pas d'exemple français en plus. Ah, et puis en plus il voilà, y a division électorale et circonscription électorale. Euh, laquelle utiliser quand? Euh, par contre il nous dit que si une ou plusieurs municipalités est divisée, on lui a ajouté les plusieurs valeurs. Ah, par contre, je vois qu'il y a Fralembert qui en a parlé ici, donc euh, ça vaut pour le Québec. J'ai vu qu'il y a plusieurs choses qui sont liées avec le Québec dans les exemples aussi. Ça, c'est du Québec. On reconnaît tout de suite les lieux québécois par l'utilisation d'un tiret long, euh, qui permet justement de distinguer le voilà, lac Saint-Louis avec un tiret court ou un tiret long. Euh, tiret long, c'est pour des divisions administratives au Québec. Ils sont à peu près les seuls à faire ça. C'est assez marrant. Euh, donc là, je ne sais pas trop, et si je regarde ici sur la débat de proposition. Lieu municipal ici, de... Oh là là. Hum, c'est pas forcément clair de ce qu'on doit utiliser comment. Il y a eu pas mal de gens qui sont contre, d'ailleurs, c'est étonnant. Hum. Voilà, bah c'est peut-être pour ça qu'il est pas rentré. Would be sous soul for canton français. Ouais, c'est exactement au cantonal que je pensais. Hum. Mais c'est chiant les divisions administratives, effectivement, comme le point de je sais plus qui quelqu'un dans les commentaires. Euh, tout prône, tout, tout avec un 2 ou normalement d'ailleurs. Euh, voilà, ça, ça change beaucoup souvent. Ça peut être compliqué. Je préfère pas forcément y toucher, pas aujourd'hui en tout cas. Pas pendant la démo. On va rester sur des trucs plus simples. Euh, voilà. Donc d'après dans les préférences des gadgets, il y en a beaucoup plus. Euh, je sais pas si vous dans le chat, il y a des gadgets que vous utilisez parmi ceux-là euh, qui vous trouveriez intéressant. Pourquoi K shortcut il me l'a décoché Salaud Reviens. Voilà, c'est resté coché. J'avais du mal sauvegarder tout à l'heure. Euh... Il y en a quand même beaucoup qui sont pas tous forcément toujours utiles. Après, c'est à chacun de tester en fonction de ses besoins, de ce qu'il fait sur Wikidata, parce qu'on ne fait pas tous toujours la même chose. Euh, mais voilà par exemple est éditeur de texte, qui est un gadget qui est assez intéressant pour éditer les pages sur Wikipédia, ou Wikisource, ou Wiktionnaire à la limite. Euh, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de pages en mode, en mode page, justement, où on a du texte. Sur Wikidata, l'intérêt est beaucoup plus limité, par exemple. Euh, il peut servir pour les pages de discussion, éventuellement. Euh, C'est celui qui fait de la correction syntaxique. Euh, je crois qu'il y a des, une démo ici, quelque part. Un aperçu, voilà, il, il fait des surlignages qui sont assez intéressants. Moi, en plus, même sur Wikipédia, euh, maintenant j'utilise. Euh, comment ça s'appelle euh, L'éditeur visuel. Donc. Euh, j'ai plus forcément besoin du wiki Ed, qui est... wiki editor qui est plus ancien que le, le lien vers résonateur Il y a un résonateur. Ah oui, ajoute un lien vers J'utilise plus beaucoup résonateur mais c'est dommage, effectivement. Je vais l'enregistrer. Et on va le tester de suite. Euh, élément au hasard toujours non pas élément au hasard parce que ah, si, on marque un gène de l'espèce du... du rein rein Rat norvégien ratus norvégicus et alors là c'est là qu'il va falloir m'aider par contre euh... où est le lien vers résonateur après ici à gauche en fait j'ai pas eu besoin d'aide euh, c'est une surcouche d'interface de Wikidata qui essaye de mettre en forme euh simplement plus proprement donc on retrouve bien exactement les mêmes infos qu'on a ici mais vous voyez ici euh, c'est assez grand les références parfois freinent un peu de place et puis il faut il faut descendre dans la page pour euh, voir un peu tout oh, pardon. ici toutes les informations sont un peu plus rassemblées euh, dans un ordre plus logique mieux en forme euh, ce qui permet d'avoir euh, quelque chose de plus plus joli à voir euh, il va chercher des éléments dans l'élément directement et des éléments par ailleurs. Donc euh, c'est très pratique je trouve de, de, de résonateur Par exemple, là, il va chercher des photos. Là. Alors, il va chercher des photos dans beaucoup de choses. Euh, donc là par exemple, sur toutes les espèces, vu qu'elles ont été décrites par l'inné, bah, vous voyez euh, du coup un, une photo de de Carl l'inné. Euh, Ou c'est parce que c'est un être humain, je ne sais plus, Homo sapiens gène une photo de d'exemple génétique des choses très plus générales ah oui parce que c'est le gène d'un rat pourquoi il me donne humain par contre il va le chercher quelque part parfois il va chercher un peu trop loin euh, on s'y perd un peu dans la logique notamment les photos euh, sur la fin des photos euh, il n'y a plus forcément de ça voilà je vois que j'ai plein de questions dans le chat en parallèle euh, HSA me demande est-ce que tu utilises l'exem Forms de temps en temps Mais là c'est un petit peu compliqué pour le chat, pour le live de ce soir. Euh, mais j'en reparlerai si je refais une session sur l'EXM. Et je referai forcément une session sur l'XM parce que j'aime ça. Mais c'est un truc spécifique, donc j'en parle pas forcément ce soir. Move euh, pour déplacer un lien vers un autre élément. Euh... Ouais, j'ai pas d'exemple pour le montrer l'appareil mais effectivement move, il est pas mal alors on sait qu'il est move ici pour déplacer un lien interwiki wiki d'un élément à un autre euh, je vais l'activer la limite et puis vous allez pouvoir voir que alors attends, je finis de l'activer c'est bon il est bien activé move ouais. et donc ici on a les liens euh... il n'y a pas de lien justement euh, on va reprendre Clermont-Ferrand ri petit Chef de département, si je descends tout en bas, euh, ça fait longtemps que j'ai utilisé move Comment il fonctionne exactement? Voilà, c'est la petite flèche et on peut déplacer à Clermont-Ferrand. Bon, là c'est correct, hein, mais imaginons que c'était quelque chose de totalement différent. Puis de dôme, est-ce qu'il qu'on peut trouver ici? Non, ça a l'air d'être bien Clermont-Ferrand à chaque fois, même en Serbe. Mon cyrillique est mauvais, mais Clermont-Ferrand. -Ferrand. Clermont-Ferran Ok, pourquoi pas? Mais euh, c'est bon. Mais si jamais c'était pas bon, on pourrait cliquer ici pour déplacer et dire ben, non en fait c'est la France, je le mets dans ce Q142, je déplace. Voilà, je ferme. C'est très utile pour les personnes homonymes. Ah oui, les homonymes, effectivement, c'est utile. Euh... Clermont. Clermont clermont Claire Moon Firan fir, Firan Claire Moon Firan. Ok, donc ça c'est en ourdou et c'est correct. Parfait. C'est plus joli écrit avec cette police d'écriture d'ailleurs. C'est plus lisible que le Moon clear, clear Moon Firun Ok, bref, je dérive. Euh, le gadget Move, effectivement, euh, merci euh, à Charlotte d'avoir signalé. Celui-là est pas mal. C'est comme le gadget Merge, euh, Fusion ou le gadget Suppression. Il n'est pas forcément utile tous les jours, mais c'est le genre de petit gadget euh, qui permet de gagner un peu de temps quand on a besoin. Euh, ok, ça c'est bon. Et donc, tout ça, c'est les gadgets qui sont dans les préférences. Ok, pas de problème. Vous en avez plein. Il suffit de cliquer. On est, ils sont installés. Ils sont utilisables. Euh, Assez rapidement. Éventuellement, il euh, faut cliquer sur F5 pour que la page se recharge et qu'ils soient pris en compte l'activation, mais sinon c'est tout. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des scripts, qui sont en fait plus ou moins des gadgets aussi, mais qui sont stockés sur votre page personnelle. Ah, vous avez deux pages personnelles, vous avez une en CSS. Ah non, alors juste par contre, j'ai vu une question dans le chat. Qu Qu'est-ce dire les trois petites étoiles après les à côté des valeurs J'en ai parlé juste tout à l'heure le zoneur mais... Euh je vais le mentionner rapidement pour être sûr que tout le monde ait l'info un élément raisin donc c'est le gadget qui s'appelle easy query et qui permet de trouver facilement tous les éléments qui sont similaires il fait la requête pour vous de tous ceux qu'on sous-classe de un continent sur une aire par exemple je vois des... Des... des des éléments au hasard on tombe sur des choses un peu étranges parfois et donc voilà là il va nous trouver tous ceux qui sont sous aussi sous classe de la même chose. Donc voilà, on en a plusieurs. Il fait la requête pour vous. Euh, donc je le recommande pour ceux qui débutent en Sparkle ou pour ceux qui ont la flemme d'écrire le début des, des structures Sparkle, il, il le fait pour nous. Après, il suffit de compléter. Voilà. Euh, assez pratique. Et je découvre un peu ébahi d'ailleurs tous les titres, tous les types de d'incontinence. Peu importe. Euh, voilà, et donc on en finit avec ça, et on passe donc à ce qu'on appelle les scripts personnels, euh, qu'on peut activer en fonction de ce qu'on veut, comme on veut, un petit peu. Euh, qui sont deux pages différentes. Donc il y a une page qui finit en common.css et une autre qui finit en common.js. <coughs> en CSS, ça va être tout ce qui correspond à l'apparence. Donc par exemple, ce script-là sert quand on est sur un XM, donc on va aller sur un Lexen au hasard, à faire le fameux euh, truc qui clignote hop là par nous je ne sais pas ce que c'est top top euh, deuxième déclinaison voilà le truc qui clignote là en jaune et avec une bordure rouge pour être sûr de ne pas le manquer parce qu'il manque un sens parce que c'est pas bien euh, c'est cette fa fameuse petite ligne là. import URL et du coup, c'est un script fait par Lucas bergmeister dans une page personnelle, c'est du CSS ici. Donc il faut dire en fait importer depuis l'URL tel tel code et il se débrouille après lui-même pour faire activer. le gage. Alors en CSS, j'ai pas grand-chose, j'ai juste ça. Et stub, stub, euh, ça marche pas sur Wikidata ça. Ça vient de Wikipédia, je l'ai mis mais je suis pas sûr que voilà. Euh, ça sert à en mettre de cette couleur-là qui doit être euh, RGB RG Red green, le mélange du rouge et du vert, ça doit faire quoi, un, un orange, un marron clair, euh, pour tout ce qui est ébauche. Donc en fait les pages courtes. Euh, je vais montrer sur Wikipédia, ça va être un meilleur exemple. En, en, en, slash va c'est sur Clermont-Ferrand ce soir j'assume ma nouvelle identité euh, Clermontoise sur un euh... là voilà typiquement là voilà ça fait ce orange là euh, parce que là cet article non bon ça c'est des articles chiants est ce que j'ai un truc qui est plus voilà. tiers un ah, tiers dans le puits de dos mais c'est parce que j'ai j'ai fait autre chose pas exactement me gadget mais voilà, ça permet de colorer dans l'interface. Pourquoi long Ah non, parce que c'est une redirection là que j'ai fait. Euh, tiers puis d'ombre dirige redirige vers tiers, je le mets en orange. Quand c'est une redirection, c'est pas ce que je veux. Mais ça fait la même chose, ça fait en orange pour les articles courts. Peu importe. Euh, et vous pouvez du coup changer dans l'interface à peu près tout ce que vous voulez. Il euh, y en a qui s'en servent par exemple pour changer le logo là. Ils mettent un logo personnalisé, c'est un truc drôle qui amuse certaines personnes mais vous pouvez changer dans l'interface tout un tas de choses euh, tant que c'est du css donc c'est à dire tant que c'est de l'apparence ensuite dans le common js là c'est plutôt des codes qui servent à être exécutés, qui rajoutent des choses ici et là. donc euh, il y en a plein ils sont pas tous forcément intéressants pour tout le monde erwan euh, je suis pas sûr d'avoir compris ta question dans le chat elles n'existent pas par défaut il faut les créer hum, de quoi je parlais les pages comme un css non par défaut elles sont vides en fait si je vais sur une page de euh, de quelqu'un qui l'a pas encore créé les pages il faut effectivement la première fois elles n'existent pas euh, si je mets un toto.js bon ça va rien dire un toto.js pareil il ouais, faut cliquer sur créer wiki code et cliquer coller ce qu'on veut coller ça me fait penser d'ailleurs que ce serait pertinent que je vous partage le lien vers mes deux pages. Euh, pas Toto parce que Toto ça ne sert à rien. Voilà. Et du coup, oui, bah si je prends la tienne, effectivement, r1, euh, utilisateur c'est r1. Voilà. Là par défaut, elle n'existe pas. Donc il faut cliquer. Alors, en plus. Il n'y a qu'une personne qui peut... Enfin, il n'y a que soi-même qui peut éditer ses propres pages en Common.js. C'est des pages spéciales. Où il y a du code qui s'exécute, donc il ne faudrait pas chambouler l'interface de quelqu'un sans qu'il soit au courant. Donc voilà, je n'ai pas le bouton Common.js. Euh, créer le bouton. Par contre, normalement, toi, Erwan, de ton côté, tu as le bouton Créer et tu peux le créer. Et par exemple, copier-coller dans cette page-là euh, un bout de code ici. Euh, voilà il y a plein de, de codes que, qui existent. Euh, je vais pas forcément tous les montrer. Il reste 10-20 minutes. Donc en plus tu viens de créer, bah c'est parfait. On va pouvoir voir du coup. Donc voilà, la page de com de R1 était vide. Et maintenant si je recharge la page. Ah, pas la JS, la CSS peut-être tu viens de créer. Non, non plus. Contribution de l'utilisateur. Je ne vois pas dans tes contributions, t'as pas dû sauvegarder ou il devait manquer quelque chose ou c'est un autre compte. c'est maintenant regarder. Bon bref, tu peux créer si tu veux. Je reviendrai après, je te laisserai pendant le chat éventuellement. Euh, je viens de mettre le JS. Ah bah voilà. Il suffisait que je le temps de mettre à jour. Ouais, hey, c'est bien. Hein. En plus tu as importé celui dont je voulais parler. Parfait. Euh, avant de parler de ce gadget en particulier, qui est celui de la ligne 5, qui permet de faire un lien vers OSM, qui est très pratique, euh, je veux juste vous signaler qu'ils sont tous quasiment de la même forme de syntaxe. Euh, la syntaxe la plus courante d'ailleurs, c'est celle-là, importe script, et la page où se trouve le script à, à, à utiliser. D'ailleurs, si on veut, on peut, en fait, ça c'est une page Wikipédia. On va aller ici. Euh, Wikidata par contre, pas Wikipédia. Voilà, et je peux voir le code à quoi il ressemble de la page. Donc, là en l'occurrence, d'ailleurs, c'est un code qui est assez simple. Euh, même moi qui suis pas très doué en JS en JavaScript dans ce langage, je vois qu'en fait, ce qu'il fait, c'est aller récupérer un des liens sur cette overpass.api qui est l'équivalent du Sparkle pour OpenStreetMap. En gros, je vais pas détailler non plus comment ça fonctionne. Donc, il fait une requête là-dedans, il va récupérer des infos et après, il formate les résultats, les résultats d'une certaine façon. Et il en génère un lien qui met à gauche ici. Donc voilà. Bon, faut avoir un peu l'habitude du JavaScript pour comprendre ce qu'il fait, mais là, en l'occurrence, ça tient en 17 lignes, donc plusieurs qui servent juste à fermer la syntaxe à la fin. Euh, C'est pas très compliqué. Donc du coup, si je vais sur euh, bah, Clermont-Ferrand. Oh, non, on va aller sur Nice pour erwan One, Nice, commune française. Ce Qu'il a ajouté qui n'était pas présent avant d'ailleurs, il y en a plusieurs qui ont été que j'utilise qui sont des gadgets de script en fait. Et donc, ça a ajouté ce lien OpenScript Tap élément. Et si je l'ouvre dans un nouvel élément, en fait, il me fait un lien vers OpenScript Map vers le lien vers Nice. Donc là, en fait, il fait le lien vers le point central de Nice. Donc il faut un peu dézoomer, mais euh, on est bien à Nice, au centre de Nice d'ailleurs. Voilà, Nice dans tout un tas de langues. Là, c'est un truc qui est assez général. Si je regarde, qu'est-ce que je peux regarder euh, ben On va retourner sur la bibliothèque du patrimoine. Ça va être l'occasion de voir si c'est fait. Voilà, oh mon ordinateur surchauffe. Oh, oh, oh. Bibliothèque du patrimoine. Parce qu'en plus, comme vous le savez peut-être ou pas, sans doute pas, il n'est pas possible de mettre un lien. Vers OpenStreetMap en déclaration ici. Euh, pour une raison très simple, c'est que le lien ici n'est pas pérenne. Le chiffre dans l'URL peut changer. Euh, normalement, il est assez stable. Hein. Dans la plupart des cas, il est stable. Mais euh, en fait, typiquement, si je prends un point et que je le déplace dans, le, dans la forme là, euh, il y a de fortes chances que ça déplace. Euh, ça change l'URL aussi. Il va régénérer un nouveau numéro. c'est pas une URL complètement pérenne. Donc en fait, il faut faire le lien inverse. On lit depuis l'élément. Donc là, c'est la bibliothèque du patrimoine où je travaille en ce moment, dans le centre de Clermont-Ferrand. Juste en jardin, en face d'un jardin public. C'est très sympathique. Je vous recommande. Si vous avez l'occasion de passer, n'hésitez pas. Voilà, ça c'était le petit instant pub. Euh, D'ailleurs, je suis intervenu il y a 18 jours, moi-même sur cet élément. Je contribue à Wikidata aussi à dans... ah, OpenStreetMap. Et en fait, dans OpenStreetMap, on donne le lien quelque part vers Wikidata ici parce que wikidata lui le lien est pérenne il bouge pas euh... et du coup en fait ce que fait ce petit gadget ce petit script c'est de récupérer dans le sens inverse il va chercher dans OpenStreetMap Map ce qui lit vers Wikidata et l'affiche dans Wikidata euh... et du coup très bonne question au passage euh... alors par contre je vais pas pouvoir euh... Modifier, est-ce que j'ai un, un JavaScript perso que j'aurais utilisé moi? Ah, maintenant j'ai fait un commentaire ici, je suis bête. Donc, pour faire des commentaires, effectivement, soit on commence avec un double slash, et donc là en fait j'ai mis pour dire à quoi ça sert. Ça, c'est deux scripts qui sont en lien avec les schémas. Ça, c'est un script qui est en lien avec les lexem, et ça, c'est un script que je n'utilise pas parce qu'il est un peu compliqué. Donc, je l'ai mis en commentaire, et en fait, mettre un commentaire le, le, le, le gadget. Euh, le désactive donc là en fait il est désactivé, pas utilisé. On voit d'ailleurs que la coloration syntaxe est grise donc ça. Euh, si on met deux au début, ça met en commentaire, mais euh, c'est effectivement les deux fonctionnent, c'est strictement équivalent. Euh, si je voulais là plutôt que de mettre schéma, hop là, je peux mettre schéma, hop, étoile comme ça, et on voit que dans les deux cas, il a compris. Il me met en je peux mettre des espaces. Dans les deux cas, ça marche. Par contre, si vous oubliez juste un truc, euh, voilà, par exemple, si j'oublie de fermer ici, il me désactive toute la suite. Là, vous voyez, tout est passé en gris, euh, parce que le ça c'est que pour une seule ligne. Si j'écris en dessous, là, ça c'est pas dans le commentaire. Si j'utilise un euh, barre oblique euh, étoile, c'est tout ce qui suit, même si c'est sur d'autres lignes. Donc les deux sont équivalents, mais euh, ont une petite fonctionnalité un peu différente. Euh, typiquement quand il n'y a qu'une seule ligne on utilise en général juste les deux les deux barres obliques ça suffit largement euh, quitter parce que je sais pas ce que j'ai modifié mais c'est pas intéressant c'est juste pour la démo euh, donc voilà osm faire un lien depuis osm très pratique et celui que j'aime beaucoup aussi c'est le suivant c'est euh, viaf par tpt euh, est ce qu'il y a un viaf dans celui-là il n'y a pas de viaf, VIAF Ah, si il y a un identifiant viaf euh, identifiant VIAF, c'est pour les. Euh, donc VIAF, euh, j'ai oublié ce que ça veut dire d'ailleurs, les lettres VIAF, mais c'est un fichier de contrôle euh, d'autorité internationale. Donc il y a plein de notices. <coughs> Pardon. Euh, et c'est des notices qui sont liées les unes aux autres. Si on va sur une page VIAF, ah, j'ai plein de dongles ouverts, on va les fermer. Ça ressemble à ça et il vous dit. L'élément Wikidata est relié à.. Euh, je ne sais pas ce que c'est ça. RISC. Je ne connais pas celui-là. Est lié à la DNB, donc la Bibliothèque nationale d'Allemagne. Et en plus, il dit qu'ils sont liés les uns aux autres. Tout va bien. Fichier d'autorité internationale virtuelle. Virtual international authority file. Merci beaucoup. Je vois que c'est des spécialistes de Viaf. Mais du coup, si vous connaissez Viaf, ce petit gadget que vous utilisez peut-être déjà pour certains, certaines, euh, est très pratique. Parce qu'en fait, vu qu'il y a des liens ici, tu lui dis, eh, mais s'il y a déjà un lien, bah, suis les liens et les Donc là, en l'occurrence, pour Bibliothèque du patrimoine de Clermont-Ferrand, ce n'est pas très pertinent parce qu'il n'y a que deux liens. Mais Clermont-Ferrand, la commune elle-même, rechercher. Il y en a.. Comment ça il n'a pas trouvé Clermont-Ferrand What the what? Mais euh, bah, on va prendre Victor Hugo. Victor Hugo 1802, c'est bien lui. What? Victor Hugo, de recherche, mon nom. Qu'est-ce qui se passe avec Viaf aujourd'hui? Pourquoi, quand je dis mon nom, dans Victor Hugo, il me propose William Shakespeare en premier? Je crois qu'il y a des pièces de shakespeare qui ont été traduites par hugo mais quand même le lien est pas évident bon bref c'est le deuxième résultat mais c'est celui-là victor hugo et là vous allez voir que la, euh, voilà la boucle fait voilà dans tous les sens et on voit d'ailleurs qu'il en manque certains ici euh, alors je sais pas si ça passe bien le orange à l'écran mais vous voyez que euh, kaoul qui est la bibliothèque euh, un fichier québécois euh, canadien canadien canadien québec est là justement ben voilà, BNQ pour notre archive. BNQ est là. Et BNQ pointe vers tout un tas d'autres fichiers, mais pas, euh, pas vers des fichiers israéliens d'ailleurs. Il y en a deux, trois qui sont en doublon. Vous reconnaissez les petits drapeaux, par exemple celui-là, ici. Voilà, ben, Par exemple, il y en a un israélien qui est relié un peu à personne. Mais qui est mis plusieurs fois. Je sais pas ce que c'est... Euh, et qui est le même identifiant. Que font les Israéliens Ça vient peut-être euh, peut des Israéliens. C'est étonnant euh, ici. Il y avait peut-être un bug. Par contre, là, le fichier, euh, c'est le drapeau de l'Estonie. On voit que l'Estonie n'est pas reliée à tout le monde. Elle est même pas reliée à grand monde, en fait. Et donc, forcément, c'est pas relié dans le sens. Whatever, c'est pas grave. Euh, vu qu'il y a des liens, on peut les récupérer. Et donc, ici, pareil, dans la bandeau en haut à gauche, pour l'instant, parce que je ne sais pas si vous savez, mais dans l'interface, il y a un plan plus ou moins de faire disparaître cette barre à terme. Donc je ne sais pas où ça ira dans le futur, mais bon, le futur à moyen terme, dans un an ou deux, euh, voilà. On peut ajouter des identifiants depuis viaf Et donc du coup, quand je clique ici, effet <coughs> des mots deuxième ce soir. Je recharge la page. Ajouter depuis viaf Il veut pas. Euh, il m'embête ce soir. En normalement, quand vous cliquez ici, il y a une fenêtre qui apparaît. Et il vous dit, voulez-vous ajouter un. Euh, des identifiants depuis machin et il va les, les chercher, les moissonner tout seul. Euh, mais peut-être qu'ils aient déjà tous trouvé ici. Ça, on va, sinon, on va aller sur autre chose, Clermont-Ferrand. Puisque pendant bon, ce temps-là, dans le chat, à Charazin, a trouvé Clermont-Ferrand. Ajouter des identifiants depuis Viaf. Et Viaf ne veut pas marcher ce soir. Bon. et ben, tant pis. Et fait des mots. Ah, il y a quatre notices dans la Bibliothèque nationale d'Israël, alphabet latin, arabe, cyrillique et hébreu. Hein oh, effectivement, du coup, c'est assez logique. C'est assez étrange qu'il les présente différemment. Parce que c'est. C'est vraiment des notices indépendantes ou. Bon, bref, peu importe. Euh, c'est étrange parce que c'était le même identifiant pourtant. Nous on a nous dit la sidebar. Donc la sidebar, c'est le menu de gauche, là. Euh, plus la cacher que l'enlever, non. Euh, la cacher dans un premier temps, oui. Et potentiellement l'enlever complètement à terme, en fait. C'est pour ça que j'en profite pour parler de Wikipédia. Mais effectivement, dans Wikipédia, maintenant, vous voyez que vous avez un petit bouton pour masquer, la cacher. Et c'est pour ça que si vous allez sur euh, bah, le petit bacchus, l'article du jour, euh, avant, les langues étaient stockées ici, les différentes langues existantes. Et parce qu'on sait que ça va plus ou moins disparaître ou en tout cas être moins visible. Par exemple, sans doute qu'elle sera cachée par défaut. Ça c'est fort probable. Euh, bah, si elle est cachée par défaut, on ne trouvera plus facilement les liens langues. Donc c'est pour ça qu'ils sont arrivés là. C'est pas juste pour embêter le monde qu'ils ont déplacé les liens langues. C'est pour les rendre plus visibles déjà. Et d'autant plus que si ça, ça disparaît, ils seront en plus un peu invisibilisés. Donc c'est pour compenser. C'est un jeu de billard à 15 bandes l'interface. C'est pour ça que pour l'instant la Wikipédia en français elle a, a passé avec cette interface qui bouge. Hein. La Wikipédia dans les autres langues n'ont pas fait pour l'instant le front. peut dans l'avenir. Euh, voilà, euh, voilà. Des gadgets, il y en a énormément. N'hésitez pas à les tester. N'hésitez pas à demander. Euh, je suis en train de penser que là, peut-être que le, le gadget VIAF marche pas parce que j'ai un conflit parce que quand vous mettez beaucoup de gadgets il est possible que l'un et les uns et les autres euh, soient pas contents fonctionnent pas toujours ensemble euh, donc euh... Oh, ouais, je vois pas en l'occurrence ici ce qui pourrait bloquer mais bon c'est possible parfois que ça bloque les uns les autres euh, donc n'hésitez pas à les activer les désactiver à les mettre cela par exemple est assez lourd aussi donc c'est pour ça que je l'ai mis en commentaire, c'est que j'en ai pas besoin la plupart du temps, donc je l'ai désactivé pour éviter qu'ils interprète, hein, qu'il prennent du temps, qu'il ralentissent la page pour rien. Razin nous dit le gadget via fonctionne chez moi. Alors c'est sans doute que ça vient de mon côté, soit parce que mon ordi est ralenti, ou au bout d'une heure, de... heure de Twitch, hein, parfois il, il ramouille. Et euh, il est possible que ce soit pour autre chose, un conflit avec autre chose, ou... peu importe. Euh, je trouverai pas le, le truc ce soir. Euh, voilà, euh, si celui-là je vais parler juste pour finir. Wikidata Trust import user record 10 à Samoa bon, hein. Wikidata Trust.js, c'est le fameux gadget qui fait ce que je montrais tout à l'heure. Et les mon voisins. Euh ben non, pas au hasard, on va prendre Clermont-Ferrand, puisqu'on a Clermont-Ferrand. C'est celui-là qui affiche les noms, hein, qui a fait quel modif directement sans avoir besoin d'aller dans l'interface. Donc là, on sait que c'est Dexbot et euh, 178-191, qui a ajouté que c'est une commune et une grande ville. Les photos, par exemple, on sait qu'il y a 1, 2, 3, 4 personnes qui sont intervenues. Alors parfois, voilà, il y a plusieurs noms, parce qu'il y a sans doute une première personne qui a ajouté une première vidéo, une image, une deuxième personne qui a ajouté, qui a enlevé, qui a remis. Donc il y a tout qui est listé. Voilà. Donc ça, voilà, pour afficher ici le fameux gadget que je surligne ici, Wikidata Trust. Ça c'est pratique quand vous faites notamment de la patrouille, que vous voulez simplement et rapidement savoir qui a fait quelque chose, vous avez tout de suite une idée. Et c'est plus facile de voir ici que de chercher dans des lignes d'historique. Voilà. Euh, hop, on va repasser face caméra. Euh, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Euh, j'ai clairement pas fait le tour du sujet. Euh, on reviendra sur euh, sur, euh, sur les gadgets peut-être à une autre occasion. Euh, C'est impressionnant quand il y a une guerre d'édition. Bah oui, complètement. Oui, j'ai eu une guerre d'édition. Grosse erreur. Les guerres d'édition et les grosses erreurs vont parfois ensemble, souvent, dirais-je. Euh, et du coup, euh, quand il y a une guerre d'édition, quand il y a beaucoup de valeurs, bah, c'est ajouté par beaucoup de personnes. Bah, là, le bail peut être très long, très, très long. Euh, J'ai pas d'exemple en tête euh, récent de guerre d'édition. Et vous voyez que parfois, voilà, pour une, simple, une seule coordonnée, bah, il y a trois robots qui sont passés. Juste pour le chef de l'exécutif, là il y en a trois qui sont passés. Tiens, c'est marrant. Bah, peut-être que quelqu'un a ajouté le maire actuel, euh, la date et la référence. Bah, ça fait trois personnes. Non, la référence est automatique. Bon, peut-être que, peut-être que voilà l'IP a ajouté un vandalisme, mais voilà. Gauthier a mis la première chose. Euh, L'IP a fait quelque chose. Bon, je ne sais pas. Peu importe. Du à son vous voyez plus mon écran. Je suis en train de penser. à Charazin qui dit, il y a rarement des guerres d'édition sur Wikidata. Euh, oui, relativement rarement, heureusement, euh, mais ça veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Il y en a quand même de temps en temps, donc euh, c'est assez pratique. C'est assez impressionnant de pouvoir voir facilement. Euh, voilà, c'est tout pour ce soir. Euh, vu qu'il y a beaucoup de gadgets et autres, peut-être que j'en reparlerai la semaine prochaine. Peut-être que je parterai d'un gadget en particulier parce qu'il y en a qui sont plus. Enfin, il y a des gadgets qui sont assez évidents que je peux présenter en deux secondes. Et il y a d'autres gadgets qui par contre font beaucoup plus de choses et qu'il faut présenter, prendre un peu plus de temps pour présenter. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait ce soir. Ça peut être les gadgets autour de l'XM par exemple. Euh, à voir. Ouais, ça peut être pas mal. Je vais réfléchir d'ici mardi prochain. Ce qui est sûr, c'est que rendez-vous mardi prochain, il y aura une session Twitch, je repars maintenant tous les mardis. Euh, je ne sais pas si je resterai à 18h parce que ça fait un petit peu court pour moi pour rentrer du travail. Euh, Peut-être que je le ferai un peu plus tard. Euh, N'hésitez pas à me dire maintenant dans le chat ou sur Twitter ou par Pigeon Voyageur, peu importe quel canal de communication. Euh, Dites-moi si ça vous si vous préférez que ce soit plus tard, un peu plus tard, beaucoup plus tard. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit que ça les arrangeait pas que ce soit un peu plus tard parce que c'est l'heure où on mange. Euh, voilà, je vais réfléchir. Euh, je prépare un pigeon. Parfait. Je prépare les petits pois. Et je reste a priori sur une fois par semaine. Je pense que le mardi soir, je ferai, je continuerai. C'est régulier, j'en ferai tout le temps. Et que irrégulièrement, en fonction de mes envies, en fonction de euh, si je trouve des choses qui me plaisent, qui sont intéressantes à montrer, parce que parfois il y a des choses qui me plaisent. Euh, ben je ferai des, des, des Twitch irréguliers, donc là je préviendrai pas forcément à l'avance. Euh, N'hésitez pas à vous abonner sur Twitch pour recevoir les notifications. Euh, je ferai peut-être des alertes sur Twitter au dernier moment, mais pas forcément plus. Oui, c'est Erwan qui nous dit que 19h20, c'est un souci. Donc euh, voilà, en plus il est 19h, donc je vais m'arrêter. Euh voilà rendez vous en tout cas tous les mardis peut-être un peu plus en fonction des week-ends par exemple ce week-end je sais que je suis pris je rentre en bretagne donc n'aurai euh, pas l'occasion de faire de twitch mais peut-être le week-end suivant je serai dispo peut-être un soir en semaine aussi ainsi demain soir je me dis tiens si je vous montrais ça euh, je sais que je vais creuser un peu les wiki fonctions peut-être que je vous montrerai les wiki fonctions mais c'est un peu technique ça fait peur et même moi je connais pas très bien pour l'instant donc euh, je le garde pour plus tard ça fera peut-être un mardi soir ça fera peut-être un truc en dehors du mardi soir peut-être que je ferai en anglais aussi les autres jours on verra toujours est il n'hésitez pas à me suivre n'hésitez pas à me suggérer hein, si vous avez des idées euh, par exemple une deuxième horaire un deuxième jour qui vous conviendrait particulièrement ça peut être l'occasion euh... ou là ça fait de la route bon voyage merci Wiktionnaire. Oh, tiens si alors euh... ah bah je le garde pour la semaine prochaine mais j'ai un gadget que j'ai écrit moi même en plus Ouh, je suis très fier. Un script, en l'occurrence, plus qu'un gadget, qui permet de faire des liens de Wiktionnaire vers les XM, un peu comme euh, OpenStreetMap. En fait, je me suis repris. Euh, j'ai même copié-collé trois quarts de la syntaxe d'Albin hein, de son gadget OpenStreetMap pour faire la même chose pour les XM. Euh, donc, je vous montrerai ça la semaine prochaine. Voilà. Merci Liokeil, tu m'as donné une idée. Et en plus, je pourrais vous raconter comment j'ai créé l'idée de, de ce Lexem, de ce gadget. Euh, voilà. Portez-vous bien n'hésitez euh, pas à me contacter d'ici là sur les réseaux les réseaux sociaux communication et à la prochaine à mardi ciao ciao